Comment augmenter significativement ton cash flow en immobilier en seulement 5 étapes Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui donc le sujet de cette vidéo, on va y répondre dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à découvrir un bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat et plus particulièrement, je te parle, eh bien, de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie d'appartements. Deux business qui m'ont permis, eh bien, tout simplement de me lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, et qui m'ont permis de gagner de l'argent très rapidement avec des résultats très rapides. Donc, si c'est pour toi des choses qui t'intéressent, tu connais absolument pas, et eh bien, je t'invite dès maintenant à récupérer ces deux formations totalement gratuites dans la partie description, tu déroules de cette vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble les cinq étapes, et on va justement aborder, eh bien, les premières étapes. La première étape, c'est déjà de passer sur une stratégie à haut rendement. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui tu louais, eh bien, en, en meublé classique, ou peut-être même que tu louais en c'est à dire que c'était même pas en meublé pour moi là aujourd'hui quand on investisseur IMO on loue au moins en meublé quoi en nu franchement euh, pour moi c'est pas du tout euh, la bonne c'est pas on n'a pas vraiment d'avantage à louer en nu notamment sur le plan fiscal déjà premièrement c'est surtout qu'on peut louer moins cher et... bon après chacun euh, verra aussi sa différente stratégie bien évidemment mais déjà au moins passer en meublé et surtout surtout passer en location courte durée parce qu'en location courte durée c'est une stratégie à haut rendement qui va permettre de générer bien plus de cash flow. Alors, bien entendu, il y aura une organisation à mettre en place. Ça va pas se faire tout seul. Mais très clairement, in fine, ça sera quand même une stratégie à haut rendement qui va te permettre de gagner bien plus d'argent. Tu as aussi la possibilité de faire de la colocation. Donc, la colocation, même principe, on va louer en meublé, mais à des personnes différentes dans le logement. Et du coup, plutôt que de louer le logement en intégralité, et je pense notamment au gros logements, des trois chambres, quatre chambres, voire plus, eh bien, c'est une bonne stratégie parce que tu vas louer à plusieurs locataires et donc tu vas récupérer bien plus de cash flow rien qu'en mettant en place cette stratégie à haut rendement. Deuxième chose, et là, si par exemple tu es investisseur immobilier, eh bien, ça va être de revoir ton Crédit, peut-être le taux de crédit que tu avais eu à l'époque, alors ça va dépendre des années, parce qu'il y a peut-être des années où tu as eu un taux qui était très très bon, donc ça va être très difficile d'aller chercher euh, en deçà, mais il y a peut-être des années où tu as contracté un crédit et du coup, ça peut peut-être valoir le coup de le revoir. Mais je pense surtout, et non pas au crédit, mais je pense surtout aux assurances emprunteurs, puisque généralement et fréquemment, les banques te collent leur assurance emprunteur. Et... Du coup, ces assurances sont globalement chères. En plus de ça, il y a des différents types d'assurances et qui ne sont pas forcément les plus avantageuses pour toi. Donc moi, ce que je vais te recommander, c'est vraiment d'aller chercher une assurance emprunteur dans un autre organisme. Pour les mêmes garanties, eh bien, tu peux faire des économies qui sont vraiment très importantes. Et pour le coup, bah ça, ça vient fortement impacter ton cash flow. Donc ça, pense-y, même si je sais que quand on prend un crédit bancaire, généralement, on a tendance à prendre l'assurance parce que c'est aussi un moyen... Voilà, de rassurer le banquier et de lui dire bah « voilà, je prends un crédit chez vous, mais en même temps je vais prendre différents services, notamment l'assurance ». Mais à un moment donné, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Alors si effectivement, ton, toi, ta banque te suit depuis très, très, depuis très longtemps... Ça peut être mal vu, donc faut faire aussi attention par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas une, dans une logique d'aller chercher de nouveaux logements, mais qu'au contraire, tu veux optimiser eh bien, les différentes euh, charges que tu peux avoir, et donc pour aller chercher plus de cash flow, eh bien ça, ça en fait partie très clairement. C'est la deuxième, la deuxième euh, clé pour euh, aller chercher ton cash flow supplémentaire. Troisième étape, eh bien ça va être, moi je le fais systématiquement, c'est utiliser un différé de crédit. Je m'explique, quand tu as obtenu ton crédit bancaire en tant qu'investisseur IMO, eh bien, généralement, euh, bah, tu as la possibilité de demander un différé. C'est-à-dire que tu dis, bah, moi, je ne veux pas que ça démarre euh, dès le mois prochain, je veux que ça démarre dans deux, voire même trois ans. En règle générale, c'est plutôt deux ans. Alors, comment on justifie ça Généralement, on dit parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour eh s'organiser, pour aussi lancer la période de travaux, pour meubler l'appartement, etc., etc. Et donc, on a besoin de temps. Et généralement, les banques valident assez facilement cette demande-là. C'est surtout que pour toi eh bien, imaginons que les travaux durent que six mois. Si tu as pris deux ans, ça veut dire que pendant un an et demi, eh bien, très clairement, eh bien, tu vas générer du cash flow parce que tu auras mis en exploitation ton logement. Et donc, les loyers, ce sont des loyers pleins. D'accord Tu ne payes pas de crédit. Tu ne payes pas ton crédit. Et donc, ça, c'est un bon moyen de se faire tout de suite, eh bien, très rapidement, une belle enveloppe, hein, une belle enveloppe financière. Et cette même enveloppe peut finalement, peut-être même servir comme un apport sur un futur projet. Donc, tu comprends que ça, ça peut être euh, bah, un vrai levier pour aller chercher du cash flow tout de suite, immédiat. On arrive à la quatrième étape. Alors bien évidemment, on va passer par la… Bah, je pense aux dépenses, hein, aux différentes charges parce que bah, bien évidemment, si on veut doper son cash flow, enfin si on veut faire plus de cash flow, c'est aussi jouer sur les pauses et dépenses. Alors tu vas me dire, je vois pas comment je pourrais optimiser. Alors déjà, sache que si par exemple, tu fais de la location en meublé, et notamment tu fais de la location courte durée, bah très clairement, euh, tout ce qui est lié, vu que c'est toi qui paye l'électricité, alors l'eau, c'est très difficile, mais au moins l'électricité, tout ce qui est Internet, les assurances aussi des logements, bah ça, ce sont des postes des postes qui peuvent être revus régulièrement, très clairement. Parce que c'est des postes où on peut aller chercher 10 euros, 20 euros par-ci, par-là, et ça peut, mine de rien, venir gonfler très clairement ton cash flow. Ça peut être aussi, et là, par contre, c'était une décision qui est beaucoup plus radicale, mais ça peut être aussi, eh bien, euh, tout simplement, virer ton syndic actuel et passer sur un syndic bénévole. Et là, pour le coup, on peut faire de vraies économies. Si tu arrives à convaincre l'ensemble des autres copropriétaires, eh bien, très clairement, ça peut être une vraie économie parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les syndics prennent des charges très élevées et ça a un vrai impact sur la rentabilité de nos logements. Donc ça, c'est une décision qui doit être prise en collectivité avec l'ensemble des autres copropriétaires. Mais c'est un vrai levier aujourd'hui pour aller chercher plus de cash flow par rapport à ces investissements immobiliers. On arrive enfin à la cinquième et dernière étape, c'est cette fois-ci la création d'expérience. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais de la location courte durée et que tu as des résultats qui sont peut-être médiocres, peut-être que tu es sur des studios et les studios aujourd'hui on sait qu'il y a une très forte concurrence notamment avec les hôtels mais c'est aussi qu'il y a une très forte concurrence sur ce marché. Hein, très clairement, parce que beaucoup de petits investisseurs bah, sont allés sur les studios parce que ce sont des projets faciles. Faciles à mettre en place, mais faciles aussi pour lever de la dette auprès de la banque. Donc du coup, tu te retrouves face à une concurrence qui est juste incroyable et pas forcément avec une rentabilité qui, qui, que tu avais espérée. Eh bien moi, ce que je vais te suggérer… C'est de transformer cet appartement et d'en faire une expérience. C'est-à-dire que là, on ne va plus chercher le locataire classique, traditionnel, peut-être, eh bien, une entreprise, un, un salarié, un, euh, comment dirais-je d'affaires, un, un, ce qu'on appelle un voyageur d'affaires. Et au contraire, plutôt que d'aller chercher ce type de client qui a l'habitude de tous ces logements et qui cherche bah, du prix finalement, mais juste à dormir, eh bien, c'est plutôt créer une expérience, mais cette fois-ci, aller chercher plutôt une clientèle locale, où là, on va essayer, eh bien, non pas de louer un logement classique, mais on va plutôt essayer de, euh, par exemple, je pense notamment à tout ce qui est baignoire balnéo, tout ce qui est euh, romantique room, euh, tous ces lieux un petit peu euh, sympathiques pour les amoureux. Je pense à ça, mais il y en a, a d'autres. Hein. Euh, très clairement, ça peut être des thématiques sur, euh, je sais pas, des... Euh, différentes, euh, euh, comment dirais-je, différents domaines où on sait qu'il y a, eh bien, euh, une communauté derrière. C'est-à-dire qu'on a des gens qui euh, sont, euh, bah, par exemple, très friands de regarder, je sais pas, euh, euh, Star Wars ou autre. Et en fait, l'idée, c'est... Alors, forcer pas, pas de, de, de faire une copie et pas de comment dirais-je de violer notamment la la propriété intellectuelle et euh, comment dirais-je les, les droits euh, les droits de de, de liés à, cette, euh, comment à ce comment dirais-je à ce type euh, à ce type d'événements de, euh, de, de, ce, ce type d'activité mais c'est surtout c'est s'en inspirer et créer un univers un univers euh, spécial où du coup bah, une communauté qui est très fan et eh bien va être euh, attirer sur ton logement. Et là, pour le coup, on a des rentabilités qui sont largement supérieures. Mais vraiment, moi, je l'ai fait sur trois logements. Je peux t'assurer que j'ai vraiment dopé le chiffre d'affaires, euh, mais vraiment de manière euh, assez assez fulgurante. Et d'ailleurs, si toi aussi, c'est tu sais quelque chose qui t'intéresse, sache que j'ai une petite formation gratuite que j'ai préparée, que tu vas découvrir dans la partie description où on va beaucoup plus loin. Et je t'explique concrètement comment mettre en place eh bien une création d'expérience dans un logement que tu avais déjà. Alors, sache aussi que euh, la création d'expérience, ça se fait aussi en sous-location, hein, pas uniquement en investissement immo. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'est plus du tout dans la même... Euh, on est sur une niche, en fait, on, en, on se niche sur un marché bien spécifique. Hein, on sort complètement du marché euh, classique euh, qu'on fait tous, finalement. Là, on est sur vraiment une niche et pour le coup, on s'adresse à une autre typologie de clients. Généralement, ce sont des fans, ce sont des communautés euh, et ils ont un besoin bien spécifique lorsqu'ils vont aller dans ton logement. Et on appelle ça finalement l'expérience, une expérience voyageur. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut aller chercher et c'est ce qui va te permettre eh bien, d'aller doper ton cash flow. On a terminé dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à rajouter peut-être d'autres moyens que tu connais qui permettent de, de, de voilà de doper son flow euh, ou de compléter peut-être ce que j'ai pu mettre ici ou de poser tes questions. Bien évidemment, on est là pour échanger. Je réponds à toutes les questions, hein, donc n'hésite euh, pas à en poser. N'hésite pas aussi à lâcher le pouce vers le haut, si cette vidéo, elle t'a plu, à la partager aussi, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao